On est clairement sur euh, l'essence du jeu kawaii. Donc on va y aller, c'est parti. Donc c'est un jeu de deck building. Et après on peut avoir voilà, son profil. Donc j'ai pris une image de maid au pif. Quel est mon progrès dans le jeu solo euh, Je ne sais pas s'il y a du jeu en ligne. Mais là on va faire du jeu solo pour l'instant. Et c'est parti pour le niveau 1. Alors comment ça marche du coup Ok donc il y a tout ça. Très bien, il y a tout ça à faire. Là ben, on va commencer là. Alors... Versus Marianne Soleil, embauchez trois servantes normales, envoyez deux cartes vers vos quartiers privés, embauchez un événement. Est-ce que j'ai droit au tutoriel si je fais ça Vous pensez vraiment pouvoir être mon maître Écoute Marianne, je... Je ne sais pas. Bienvenue à Tanto Kore. Le but du jeu est d'obtenir le plus de points de victoire en employant des servantes et en les faisant vous servir. Voyons les différentes cartes. L'amour. Donc là les cœurs et la monnaie de Tanto Kore. Le cœur situé dans le coin supérieur gauche... Des cartes de la ville indiquent leur coût. Les cartes 3 amours peuvent également être utilisées pour soigner les maladies de vos servantes. Et donc Ça nous coûte des points d'amour qu'on a de ce que je vois ici. Les servantes basiques sont jouées pendant la phase de service de votre tour. Elles peuvent fournir de l'amour, des services supplémentaires, des emplois supplémentaires, vous faire piocher ou avoir un effet spécial lorsqu'elles sont jouées. Les servantes en chef ne peuvent pas être jouées pendant la phase de service, mais valent des points de victoire. Les événements sont joués sur vos adversaires qui possèdent des servantes dans leur quartier privé. Donc je suppose que c'est là, je vois, servante privée. Les mauvaises habitudes sont jouées directement dans les quartiers privés d'un autre joueur. Merde J'ai cliqué, ça m'a... Bon, ok. Les servantes privées sont employées directement dans vos quartiers privés. Donc les deux noirs, c'est forcément des servantes privées. Ok. Et fournissent des effets continus. Une seule servante privée peut être active à la fois. La dernière servante privée que vous employez est considérée comme active. Les servantes privées inactives ne peuvent pas être touchées par des maladies. Donc là, on va jouer... Ah oui, donc là, voilà, ça me donne plus un amour. Sinon, j'ai Colette, framboise. Si vous possédez plus de Colette que les autres joueurs, vous recevez un bonus de 5 PV. Je peux pas jouer Colette, du coup, vu son coup. Par contre, je peux jouer toutes mes cartes amour. Donc, j'ai plus 3 en amour. Et je peux récupérer, par exemple, elle. Donc, je peux embaucher un amour. Et ensuite, j'ai fini. Ah, c'est les emplois, d'accord. Phase de départ, la phase de départ, donc les servants privés, vous pouvez vous défausser d'une carte de 3 amours pour soigner une maladie, d'accord. Celles où les servantes normales sont jouées, ok. Et ensuite, j'embauche. Donc, je termine avec la phase d'embauche. J'ai un peu de mal à percuter. Les servantes normales sont bleues et peuvent être jouées ou envoyées dans vos quartiers privés pendant la phase de service. Ah oui, donc quand je les embauche là, elles reviennent après plus tard, ok. Les servantes en chef ne peuvent être jouées que pendant la phase de service, mes collègues framboise framboises peuvent être envoyées dans votre quartier privé si vous avez deux services dispo, d'accord donc les maladies, cela annule tous les points de victoire, ok. Fin de partie, au moins deux piles des servantes de la ville sont vides. Ah ok donc il faut que on ait au moins deux piles de vide ici. D'accord, très bien. On est très. Euh, on est des gros weebs, donc on adore les maids. Du coup, je vais embaucher. Eh bah ben, attends. Ah bah ben, je peux avoir un bonus de PV, donc je peux jouer elle. Ensuite je joue. Je transfère Colette Framboise dans mes quartiers privés. Je réussis un objectif. Et en plus, j'aurai des bonus de PV à la fin. Euh, utilisez Claire, bien sûr Merci Claire, c'est injuste Claire, c'est un peu la MVP de, de cette partie. Sans Claire, ma vie serait floue. Et serait sombre, voilà. Et on croise les doigts. Est-ce qu'on a gagné Est-ce qu'on a gagné Normalement, on a gagné. C'est le win face à Marianne Je ne questionnerai plus vos méthodes, bien sûr. 6 PV, Marianne 6 PV je t'ai tellement mis de mauvaises habitudes Bah euh, cool, cool, cool, cool, cool, cool, cool, écoute... C'était plutôt chouette, franchement, comme jeu... Euh, ouais, giga kawaii. Je pense que je vais y rejouer parce qu'il est vachement... On va se refaire un petit peu de live. Euh, je n'avais pas prévu que les parties durent aussi longtemps, ceci dit. Parce que là, du coup, on a fait deux parties qui ont pris 30 minutes. En sachant qu'à la première partie, j'avais pas totalement tout bité. Donc, euh, on a perdu du temps là-dessus, mais franchement... Euh, franchement bien. Donc c'est voilà, un peu niche, mais en même temps c'est cool et moi j'avoue que je suis un j'ai un gros fan de jeux de société, même si j'en ai très peu par manque de place, euh, donc je suis plutôt content de pouvoir avoir accès aussi à des jeux de société sur l'ordi pour pouvoir y jouer tout seul ou contre des gens.